Nous sommes fermement engagés auprès de la jeunesse, la venue de notre société web Nos jeunes sont notre plus bel espoir pour construire la radio et ils le démontrent tous les jours. Plus de euh, 600 jeunes nous ont communiqué leurs coordonnées lors de ces sorties et nous avons impacté non euh, plus de 1000 jeunes sur les régionales. Le transport, c'était le débat d'un moment. Avec transfert de compétences, nous, nous avons hérité de cette compétence. Ce que j'ai moi, c'est que le transport plus cette plus fluide, plus efficient, plus efficace. Plus de transport, si on arrive à ça, économiquement, ça sera plus abordable. à Guadeloupe. Et gens pourraient je dis bon, j'habite Saint-Ouen, mais je peux aller travailler à un capitale sans souci. J'ai surtout insisté pour dire que l'octroi de mer n'est pas à l'origine de la vie chère, parce que l'octroi de mer, c'est un taux moyen de 10%. Et qu'en plus, sur tous les produits de première nécessité, le taux est quasiment nul, où il est à 2%. En réalité, il faut faire attention que cette autonomie fiscale que nous avons, il n'y ait pas une tentation que l'État puisse le reprendre au moment où les élus aspirent à plus de responsabilité. Et il ne faudrait pas faire croire aux Guadeloupéens qu'en supprimant une taxe, nous aurions des prix beaucoup plus bas, Nous sommes sur la bonne voie. Je tiens à féliciter quand même la Miss Guadeloupe. Nos champions du monde, Isora Tibius, euh, Enzo Lefort, Borel, le champion euh, de la Guadeloupe de football, la SS, tous ceux qui font la Guadeloupe. Et comme je le dis toujours avec cœur et comme me l'a dit Madame Borel, je suis un homme de cœur, oui, c'est avec le cœur que je parle parce que j'aime la Guadeloupe et on a des atouts en Guadeloupe. On aura, avant décembre, une bonne dizaine d'inaugurations, la salle polyvalente de Chauvel, les futsales, les déchetteries, bien, la région avance, la région travaille, c'est ça qui est important pour nous.